Salut les roulistes Question numéro 23 de RPG A Day 2017 La question est Quel JDR a la mise en page la plus renversante Et eh bien dans les JDR que je possède c'est pas dur, ce sera Don't Rest Your Head avec son supplément Don't Lose Your Mind euh, qui, euh, qui est euh, effectivement littéralement euh, renversant au niveau de sa mise en page Les illustrations bon, sont très très bien intégrées dans les textes qui se baladent euh, euh, sur divers, euh, divers fonds et euh, le supplément euh, d'Enclose Your Mind eh bien, est bien tout simplement écrit dans les deux sens euh, un peu à la manière de INSMV euh, fut un temps lorsque c'était qu'un seul euh, bouquin et eh bien il se lit dans les deux sens euh, il faut retourner le bouquin et, et, et donc eh bien le, le, la dernière page se eh ce, ce twist eh, en plein milieu c'est euh, assez euh, c'est assez sympatoche. Euh, et donc c'est une mise en page bah, au moins de façon littérale, renversant. Voilà, c'était la question numéro 23 de RPG A Day 2017, et on se retrouve dès demain. Ciao les rôlistes